pour améliorer les modes de vie, les expo... diminuer les expositions aux toxiques des populations et améliorer la santé humaine, diminuer le trou de la sécurité sociale, etc. C'est un changement de logique complète qui consiste à avoir une politique de précaution en matière industrielle. Donc je l'ai fait à travers un texte de loi que j'ai fait adopter en première lecture par exemple. J'ai fait adopter un texte qui s'appelle « Détox »,